Le cours L'Europe, Média et Dialogue interculturel est un cours qui prend place à l'intérieur d'un module Jean Monnet, l'Europe en interculturalité, qui est cofinancé par l'Union européenne à travers le programme Erasmus. Le, le cours lui-même a pour objectif principal de mettre en relation les étudiants de l'Institut catholique de Lyon, issus de tous les pôles facultaires, avec les étudiants étrangers de l'Institut de langue et culture française, qui viennent de plus de 70 pays différents. Le cours propose différentes activités. Il y a une partie de, de, de cours plus magistral où les étudiants acquiert un certain nombre de, de, de connaissances, de, de culture générale sur l'Europe. Hein, donc il y a dans, dans les, le, au premier semestre, le cours est plutôt orienté sur l'histoire de l'Europe, des origines à nos jours et sur les religions en Europe. Tandis qu'au deuxième semestre, le cours est plutôt orienté sur euh, les arts euh, en Europe et il y a aussi un cours qui porte sur la famille en Europe. Mais il ne s'agit pas seulement de proposer un cours magistral, il y a aussi un certain nombre de visites qui sont proposées. Au premier semestre, les étudiants ont l'opportunité de visiter l'espace culturel du christianisme, où ils ont donc la possibilité de s'initier de in situ au christianisme en Europe et euh, nous avons aussi la chance de pouvoir visiter euh, la euh, Grande Mosquée de Lyon euh, et euh, l'Institut français de civilisation musulmane qui se trouve euh, dans, dans sa proximité. Au deuxième semestre, euh, j'ai proposé, ça, alors, ça a un petit peu varié en fonction des circonstances, hein, mais euh, pour ce deuxième semestre, j'ai proposé une visite au célèbre musée des confluences à Lyon et une visite au musée des beaux-arts de Lyon. L'objectif étant de permettre aux étudiants de réfléchir à l'interculturalité européenne soit à l'interculturalité européenne en lien avec les pays non européens soit l'interculturalité européenne à l'intérieur de l'Europe. À côté de ces visites, un certain nombre d'activités est proposé aux étudiants. Euh, autour du journalisme, nous avons donc eu la, la chance euh, d'avoir de, deux journalistes qui viennent chaque semestre euh, présenter un petit peu leur euh, travail. Donc un journaliste d'Euronews, puisque Euronews, qui est donc une chaîne européenne diffusée dans, en différentes langues dans plein de pays européens, euh, se situe en fait euh, à, dans la proximité immédiate de l'Institut catholique de Lyon. Et euh, les étudiants ont aussi l'opportunité, euh, avec Marie Lénaud, de faire une, une émission radio en collaboration avec RCF, hein, qui se trouve aussi euh, dans le site euh, le camp, euh, sur le campus Saint-Paul euh, de l'Institut catholique de Lyon. Voilà, et dernière chose, donc, euh, ça c'est plutôt bah, la, la partie que, que j'assure, euh, je fais travailler régulièrement les étudiants sur des documents euh, journalistiques, l'idée étant qu'ils doivent trouver sur chacun des thèmes des documents journalistiques étrangers qui parlent de l'Europe. Hein, donc étrangers soit issus de pays européens, soit issus de pays non-européens. Et là, bien sûr, on bénéficie du fait que parmi les étudiants, il y a des étudiants qui viennent de plein de pays euh, du monde entier, notamment qui viennent de pays d'Amérique du Sud, des, des États-Unis, parfois de pays Européens autres que la France ou de pays asiatiques et euh, ils nous apportent, grâce à la connaissance qu'ils ont de, bah, de leur langue et de leur propre culture, ils nous permettent d'avoir d'avoir un, une, une idée du regard que les pays étrangers portent sur l'Europe et plus particulièrement sur la culture européenne. Pour finir, j'aimerais remercier tous les collaborateurs, enseignants, personnes qui nous ont accompagnés dans les visites, journalistes qui ont participé à l'enseignement qui a été délivré aux, aux étudiants.